Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Patatou Gaming. Les amis, aujourd'hui nous n'allons pas parler de Rock mais d'un challenger direct qui sort tout juste de bêta, à savoir Game of Empires. Vous êtes nombreux à déjà jouer à jeu et m'avoir demandé de faire un essai dessus. C'est chose faite, mais avant d'en parler les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à venir sur le Discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord on y parle de tout on y parle évidemment de rock mais de plein d'autres jeux que vous pouvez voir sur la chaîne donc n'hésitez pas les amis Commençons donc, par, commençons donc par Game of Empires. Qu'est-ce que c'est que ce jeu D'où sort-il Il faut savoir que ce jeu est, vient d'être disponible sur iOS. Pourquoi ne pas vous en avoir parlé longuement plus tôt Car jusqu'à présent, il était disponible uniquement sur PC en bêta. Et sur Android Phone en bêta également, ils viennent de tout juste sortir la version iOS. Il est accessible donc à présent sur iPad et sur iPhone en plus. Donc iPad, iPhone, PC et Android exactement comme les plus gros concurrents comme Rock par exemple. Et donc ce jeu est à présent. Disponible dans tous les stores Regardez Alors c'est pas une vidéo sponsor, hein. Je le teste uniquement pour voir ce que vaut les nouveaux jeux qui sortent Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le store Vous le voyez il y a très peu d'avis à ce stade Il n'y a que 11 notes Il est noté 4,8 Il a une taille assez importante mais pas tant que ça Finalement ils nous disent qu'ils viennent de rajouter dans la 1.0.4 Il sort tout juste donc de bêta, il rajoute pas mal de choses, il faut savoir, on en reparlera au niveau de la diplomatie, au niveau des KvK, on va en parler dans la vidéo. Avez-vous déjà passé une nuit entière à préparer votre prochaine attaque Avez-vous déjà été si fasciné par un événement historique que vous avez relu trois fois son article Wikipédia Avez-vous déjà rêvé de forger votre propre empire Si c'est le cas, vous allez adorer Game of Empires dans GEO, donc GEO. Euh, plutôt dans ce de là C'est mieux, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Il y a Rock, il y a Go, il y en a plein d'autres également. Bref, on choisit une civilisation, pas de surprise, hein, évidemment. Et on a accès à différents commandants liés à cette civilisation. Alors ne vous laissez pas avoir non plus. Hein. Je vous montre des screens in-game. Ça, c'est des screens de présentation. In-game, c'est pas comme ça. In-game, c'est comme ça, comme vous allez le voir. Alors là, in-game, c'est pas comme ça Si j'ai vos ennemis, in-game, c'est bien comme ça C'est bien comme ça Et on va donc aller se plonger tout de suite Dans le jeu Quelle est sa particularité Par rapport à certains concurrents Elle est simple à ce stade là C'est les remontées que vous m'avez Tous fait Évidemment, je me suis renseigné Pas mal et longuement sur le jeu Avant de vous en parler Merci d'ailleurs au grand nombre D'entre vous qui m'ont apporté vraiment un très gros retour d'expérience hein, comme Infamous, merci à toi mon ami. Là-dessus, tu m'as bien apporté des bonnes infos pour bien débuter le jeu. Donc comme vous le voyez, hein, il est très très proche des autres en design. Hein. On est sur un design traditionnel. Au niveau graphisme, on n'est pas sur du cartoon, on n'est pas sur du comique, on est sur quelque chose. De très proche de la réalité Ça fait très vrai Ça fait vraiment penser aux anciens jeux Le moteur de graphique, hein, le graphisme Est très bien fait Ça nous fait penser à euh, des, euh, des, jeux, des jeux Comme on a pu euh, avoir à l'ancienne Sur PC Avant même que les, euh, les jeux sur tablette Ou sur euh, smartphone existent on a donc pas mal de systèmes qui sont proches du reste Alors je vais récolter hein, ce que j'ai à récolter Voilà mes troupes, on va en reparler Déjà on arrive, on a une interface très traditionnelle Mais très bien faite, elle est comme ça en tous les jeux En bas à gauche on se retrouve avec le système de chat Et on a un truc qui est sympa, c'est on a le système de traduction bon, Bonjour à tous les joueurs FR Là on est sur le channel français C'est pour ça, hein, chaîne française donc tous les français sont mis dedans automatiquement. Il y a pas mal. Vous voyez, je peux avoir le système de langue et changer. Il y a pas mal de français dans le jeu. Même beaucoup de français, je trouve, sur ce jeu-là. Vous voyez, je peux cliquer. J'ai tout de suite la translation. Le chat, de mon point de vue, hein, il est déjà très bien fait. Je peux le virer, je peux le rafficher. Il n'y a pas de souci. Il est propre. J'ai le canal de mon alliance et j'ai les échanges génériques que j'ai en one-to-one one, en MP avec les joueurs. Pour le moment, rien de particulier. Au niveau, je peux effacer l'historique, je peux passer en mode silencieux. Le chat, il est propre, il fonctionne très bien. La grosse question que vous me posez tous chaque fois que je teste un jeu comme ça, c'est est-ce qu'on a des déplacements en temps réel Eh bien, regardez, hein, j'attaque tout de suite. Veuillez d'abord attaquer un barbare de niveau 3. Ok, donc je vais essayer de trouver un barbare éclaté de niveau 3. Je clique sur « Recherche ». Je vais sur barbare, je fais barbare de niveau 3 et tac, là je l'attaque, et bien regardez, j'envoie mes troupes, et vous allez me dire tac, bon lui il va passer par la porte qui est là, mais si je veux pas qu'il y aille finalement il va ailleurs, et bien il va ailleurs, on a bien du déplacement bien évidemment, en temps réel, sur le jeu, alors vous allez le voir, il y a parfois, alors pas sur les déplacements, j'ai pas encore changé mon nom ni rien, on a parfois des petits bugs, bon, même je l'ai constaté des petites latences, mais le jeu sort tout juste de bêta, c'est bien pour ça. Vous le voyez, j'ai pris la civilisation France, le héros que j'ai actuellement, c'est Martel. Bon pour les mêmes commandants parce qu'historiquement, forcément, des grands commandants historiques, hein. il n'y en a pas des milliards. En France, Martel et Jeanne d'Arc par exemple sont très représentés. Pour Rome, évidemment, c'est du César. On va le voir après. Hein. Essayer de vous donner le plus d'infos possible. Quand on arrive, on a un tutoriel et une interface graphique qui sont très très bien faites. Là, je soigne mes troupes. Hein. Le système d'aide pour aider à soigner. On arrive, on suit le tutoriel. Alors là, j'en suis déjà sorti de ce tutoriel et il nous suffit de suivre ce qui est indiqué pour monter. Alors ça paraît tout bête, vous voyez, je clique sur en bas à gauche sur chapitre 3. Il me dit ce que je dois faire pour passer au chapitre 3 H de bronze. Je dois me renommer. C'est très simple, vous voyez, il nous donne toutes les étapes comme dans tous les jeux. Donc mon Lord, je le change. Je me renomme en Patatou, je le fais avec vous. Tac et basta. Hop là, j'ai réussi cette première, cette euh, première, cette énième. Étape de changement, je clique sur H de bronze Je récupère, je connais. Je continue Collecter 3000 de bois Alors comment ça se passe pour récolter du bois Il faut envoyer des troupes J'en envoie plus, j'en envoie deux, j'en envoie autant que je veux yes. Sur la récolte Et ça sort, ça va récolter immédiatement Pareil, je peux aller euh, Pas attaquer, mais je peux aller chasser des animaux par exemple, une chèvre, je mets chasse, je sélectionne deux troupes, elles vont à présent chasser. Pour finir, je peux récolter à la ferme aussi, donc je sélectionne différents profils en stand-by. Je ne peux pas en sélectionner qu'un seul villageois pour chaque ferme. Donc sur celle-là, j'en mets un. Sur celle-là, j'en mets un également. Et sur celle-là, je vais en mettre un autre. Le mieux, c'est quand même mettre des spécialistes du, euh, de la plantation. Tac, je les mets et elles partent dessus immédiatement, je vais aussi en envoyer d'autres qui vont couper du bois, hein. planting, shopping, allez on va envoyer yes. lui, tac, je l'envoie deux autres, vous voyez j'ai pas mal de petits villageois qui n'ont pas grand chose à faire, du coup je les envoie un petit peu, ils y étaient déjà euh, les autres, ils envoient, je les envoie chercher du bois, en haut à droite on a nos ressources, à ce stade là j'ai que des lingots d'or, donc euh, évidemment si je clique dessus ça me propose des achats, des euh, du bois et de la nourriture par rapport au jeu concurrent, quelle est la particularité de celui-là C'est qu'il est beaucoup moins axé, pay to win. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Alors là, quand je clique in-game, hein, je peux aller sur le Discord du jeu. Vous le voyez, hein, il y a déjà plus de 10 000 membres sur leur Discord, alors que le jeu vient à peine de sortir sur l'iOS hein, et sur les plus grosses plateformes. Donc, il est vraiment en très grosse montée, ce jeu-là. On a également... Alors, Thierry pour que sur le truc pour aller sur le Discord Au niveau des bundles Alors oui, il y a des bundles dans le jeu Les bundles du nouvel an chinois Les bundles différents à passes de vœux Je peux avoir accès à des passes Je peux avoir accès à une nouvelle, euh, un nouveau skin de ville Bref, il y a plein de choses il y a toutes les quêtes, vous le voyez, là je donne et je peux récupérer une première récompense au niveau des autres bundles. Tag, je clique sur celui-là, j'ai le bundle pratique boutique bouddhique de Hanzo. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Exactement comme on a sur Rise of Kingdoms avec Minamoto, je peux, et comme sur d'autres jeux, hein. Je peux avoir un commandant pour seulement 1,19€ Pour un paquet qui en vaut 60€ selon eux Évidemment, les prix sont éclatés et inventés par eux-mêmes Parce que là, ça vaut rien, ça vaut zéro Donc 1,19€ ou 60€, ça vaut zéro Ça me permettrait d'avancer au niveau du système VIP On a également donc un système VIP Qui va me permettre au fur et à mesure d'avoir certains avantages Plus de scouts, vitesse de soins, collecte de bois des avantages non négligeables, mais comme je vous le disais, qui permettent d'être évidemment quand on paye plus haut dans le jeu, mais l'écart est moindre hein, aujourd'hui entre ce type de jeu, ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut avoir dans les bundles, et euh, ce que qu'on a si on passe beaucoup de temps dans le jeu. Au niveau de la civilisation, moi j'ai pris France, hein, mais on peut tout à fait avoir accès à un tas d'autres civilis civilisations. je peux changer et vous allez pouvoir voir, on a accès à la Grande-Bretagne avec Édouard Ier, vraiment des skins très traditionnels, on a accès à Rome, évidemment, Rome classique, avec toujours l'Empire Romain et une troupe spécialisée, unité unique, les Fantasins, donc déjà on a Édouard Ier là, on a Pompée, pour Rome avec les légionnaires, sur, on a les archers longs avec Édouard 1er, on a Mulan avec la Chine et les Shukonu, euh, des archers d'élite du royaume. Hein, si on clique dessus, tac, on a les spécifications de ces archers-là. On a aussi les soldats spécialisés précédents, donc on a bien évidemment les différents niveaux. Niveau 8, niveau 7, niveau 9 et ce qui nous apporte en bonus hein, de l'agilité par exemple de l'arbalète lourde, etc. On a euh, Kim de hein, pour les coréens, on a sur l'Empire Russe Ivan IV, avec, avec, avec Ivan IV hein. on a évidemment sur l'Europe de France Charles Martel, Herman pour le Saint-Empire Romain, et pour finir le Japon, on a notre ami Nobunaga avec des ninjas Bref, en tout cas très bien fait, design donc, comme je vous l'ai dit, hein, très traditionnel, très réaliste. Hein. Et beaucoup d'options, mais pas trop. C'est ça qui est bien, on ne s'y perd pas. Si vous avez l'habitude des jeux de stratégie en temps réel comme celui-là, vous ne vous y perdez pas. Pareil, quand je clique sur un bâtiment, je ressors, je vous remonte. Quand je clique sur un bâtiment, j'ai le système, soit j'ai des points. baraquement, ça me donne à l'avancer. Ça me donne plusieurs choses pour le déplacer. Hop, là, on Ça me donne les infos génériques. Le deuxième bah, bouton, c'est pour faire une, un upgrade. Hein. Donc, je le fais évoluer. Par exemple, là, j'augmente l'attaque des fantasins de 10%. La prospérité de 120 et la puissance de 15. Je vais rechercher. J'ai une accélération gratuite d'une minute. Et je peux aller encore plus loin avec une vraie accélération. 5 minutes, tac, et je récupère. Ensuite, je peux continuer de monter, la cote de, de maille, tac, améliorer niveau 1, je l'accélère et je demande de l'aide à mon alliance, classiquement. Et sur, alors là, vous j'étais sur les baraquements qui font des unités classiques. Je peux également faire une recherche pour entraîner. Alors là, je suis pas assez haut pour avoir d'autres niveaux, j'ai que le tiers 1. J'entraîne des troupes, je les laisse tourner. Pareil pour les écuries. J'entraîne des troupes, je les laisse tourner. Mais regardez, je peux faire la recherche si je le souhaite pour avoir les troupes de niveau 2. Mais c'est un petit peu lourd. C'est-à-dire qu'elles sont disponibles mais non accessibles pour le moment. Là, il pourrait ne pas me le montrer. Pareil, j'ai mon centre de ville qui, que je peux améliorer en faisant des recherches. Comme par exemple... La recherche pour l'entraînement à l'esquive. Regardez, je fais une instantanée. Boum, c'est claqué. Ça m'a claqué des lingots d'or hein, quand même. Mais ça me permet d'avancer plus vite. Je peux faire un instantané encore là. Pam Et voilà. Et je continue d'avancer. Ça augmente ma prospérité. Et ça me permet d'avancer vers l'âge suivant, l'âge de bronze. Si je regarde, il me reste pas mal de trucs à faire encore avant d'y arriver. Vous voyez, moi aussi, je suis guidé. Si je clique donc sur le 3 en haut, hein, âge de bronze. Je vous remonte ce que j'ai fait. Je clique sur le petit plus là. Et ça me dit les étapes que je dois faire exactement hein, la tech de de culture. Je dois l'améliorer par exemple. Donc, je peux le faire. Je fais un instantané. Je fais tout en instant. Tac. Je ne peux pas réconcerser. -là, du coup, là, je, là, voilà, maintenant, c'est fait, je claque du bonus, je claque, hop là, je claque aussi ici, et maintenant, je peux faire ma recherche. Bref, vous le voyez, c'est très proche des autres jeux, mais les différences les plus importantes à ce stade. Alors, je n'ai évidemment pas pu tester le système de KVK, pour le moment, j'en suis à tester les alliances, tester la map, regardez. Je vous montre aussi la map hein, parce que c'est important. La map est relativement grande. Alors ce qui est sympa, c'est lorsque j'ai choisi de rejoindre une première alliance, il m'a téléporté automatiquement avec les membres de mon alliance. Alors on en voit hein, qui sont pas à côté parce qu'ils ont dû se barrer, mais sinon de fait on est téléporté avec la meute avec son groupe. Vous le voyez, le territoire est tout de même très très grand. Ouais, je il y, a, il y a vraiment plein, plein de choses. Et au centre, il s'avère qu'il y a le temple. Le temple, c'est le lieu que toutes les alliances vont évidemment essayer de posséder. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, si c'est comme une grande ziggurat ou l'équivalent. Mais hop là, qu'est-ce que ça donne par exemple? Le temple attaqué, celui récompense de première défense. Hein. Donc ceux qui vont réussir à le prendre vont réussir à avoir pas mal d'avantages. Hein. Évidemment, c'est sympa comme c'est fait, hein. c'est bon. bon. tout le monde va se battre pour aller chercher le temple pour extérieur, pour le central, l'intérieur et le temple. Bref, ça va être la très grosse fight à ce niveau-là. Très sympa la map, très grande, très bien faite, je pense qu'elle est aussi grande que euh, dans les autres jeux, hein. on est sur du format classique, pas illimité, donc la map elle est très agréable, pareil hein, au niveau euh, des, euh, des éclairs que je peux envoyer, on est sur du classique, je clique ici, j'envoie exploration auto, tac, j'envoie un expérience, J'en ai qu'un seul, donc je peux en qu'un seul du coup je l'envoie, il va explorer en auto et aller tout découvrir pour moi, comme ça je n'ai rien à faire. Hop je vais ce que je viens de faire. Est-ce que je peux faire une deuxième recherche Moi ouais, je peux faire une autre recherche à présent et continuer de monter. Donc je vous disais au niveau du KvK, je n'ai pas encore pu tester le système. Il est très jeune. Les royaumes les plus anciens viennent de pouvoir tester les KvK. Les premiers retours que j'en ai, certains sont pour le moment déçus. Mais encore une fois, nous ne sommes qu'au tout début hein, du jeu. Regardez là, on a un territoire d'alliance, on a un territoire qui se construit. Alors je ne sais pas bien à ce stade là comment le territoire se construit. Est-ce qu'on peut poser des flags ou pas À mon avis, oui puisqu'on voit, hein, il y a des couleurs. J'ai pas encore exploré, voilà c'est ça. Hein. On peut construire des citadelles. C'est ça, envoyer des villageois, les membres d'alliance peuvent me Voilà, c'est ça, on envoie un villageois, par exemple, je peux envoyer, hop là, celui-là, je l'envoie dedans et ça va aider à construire la citadelle et ça va étendre notre territoire, vous voyez, hein il n'y a rien de, euh, de nouveau, de spécial, je dirais, on est sur du classique sur ce jeu-là. Pourquoi venir jouer à ce jeu de mon point de vue Alors moi je l'ai testé quelques heures pour le moment, j'ai bien joué 4-5 heures sur ce jeu, j'ai fait plusieurs tests, j'ai recommencé plusieurs fois. Quelles sont mes impressions sur celui-là J'ai pas pu tester le KVK, évidemment mon côté est beaucoup trop faible, il faudrait jouer des semaines avant de pouvoir le tester. Pour le moment, ce que j'en pense, il est très bien fait, il est très réaliste. Si vous préférez les jeux avec un design réaliste, hein, vous pouvez le tester. Il est très, très bien. Au niveau des recherches, au niveau des bundles, clairement, il me paraît, je l'ai tout de suite vu hein, sur tout un tas d'aspects, beaucoup moins Pay to Win que Rock. Il est beaucoup plus facile de monter et de rivaliser avec des baleines si vous avez un temps de jeu, un investissement dans le jeu très important en termes de temps évidemment. Les côtés euh, plus négatifs, c'est si euh, vous n'aimez pas le design traditionnel, hein, le design réaliste, ça peut vous paraître au austère ou old school. Le moteur peut vous paraître old school, mais pourtant, enfin, j'ai récupéré un coffre. Mais pourtant, il est de très bonne qualité. Il hein, n'y a pas de souci. Hein, ça tourne bien, comme je vous dis. Moi, j'ai pu constater quelques petits bugs, mais rien de bloquant ou rien qui m'a brûlé les yeux ou qui m'a fait me dire le jeu est totalement éclaté. Il est propre, est-ce que ce jeu-là va avoir un gros avenir Ça va dépendre de la communauté. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs français. Si vous voulez tester quelque chose de nouveau et voir si vous en avez marre un petit peu de Rock, je vous invite à le tester. Il y a beaucoup de serveurs avec des joueurs français. Le serveur 4, notamment, est un joueur avec une très grosse population française. D'ailleurs, le roi du, jeu, du Royaume 4 hein, est français, donc je vous invite à le tester. Ça ne vous coûtera rien, si ce n'est un petit peu de temps, et vous verrez si vous en avez marre de trouver hein, peut-être une alternative intéressante. Il y en a d'autres jeux qui vont sortir, évidemment je les testerai, il y en a pas mal que je vous ai déjà montré et d'autres qu'on attend, je vais bien évidemment tous les tester car on n'est pas à l'abri en Europe qu'il y ait une très grosse surprise et un jeu qui se démarque du lot. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire si vous jouez à Game of Empires, à mettre votre avis sur ce jeu. Ça permettra de partager avec tout le monde à votre tour, surtout si vous y jouez depuis le tout début de la bêta. La bêta a commencé en juillet 2022, il y a 6 mois, si je dis pas de bêtises. Hein.